Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. celle-ci, euh, webinar dans lequel on va parler CRM et opportunités d'affaires. Euh, je suis tout juste à l'heure. On avait prévu 11 heures. Je vais me permettre de vous faire patienter encore 30 secondes, 40 secondes maximum, le temps que tout le monde se connecte et puis on démarre ensemble. Bon, a priori, je pense que tout le monde s'est connecté. Je vais vous proposer de, de démarrer ce webinaire ensemble. Euh, première chose, j'ai vu que déjà Alexis avait noté que c'était bon pour lui. N'hésitez pas à me laisser des messages si jamais le son, l'image ne fonctionne pas pour que je puisse tout de suite rectifier le tir. Euh, donc, comme je vous le disais à l'instant, on va pouvoir parler ensemble euh, de vos opportunités d'affaires et du CRM euh, de façon très large et bien sûr de celle-ci, euh, parce que c'est de celle-ci qu'on parle aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Anthony, euh, je travaille pour l'équipe euh, marketing chez Celsi et c'est moi qui vais animer cet atelier aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va faire un point sur celle-ci. Euh, je vous explique très rapidement qui on est. Voilà, on a été fondé en 2009 euh, par Frédéric Coulet et Alain Mévelec euh, qui ont eu pour idée d'avoir une solution qui vous permette de gérer euh, l'entièreté de vos besoins euh, quand vous êtes chef d'entreprise. Donc comme vous pouvez le voir, on a fêté nos 10 ans. J'ai un petit, un petit pull pour le prouver. Euh, Celle-ci, c'est aujourd'hui 70 collaborateurs, euh, tous à La Rochelle. Donc, on a euh, le service commercial, le service marketing, dont je fais partie. On a les développeurs qui sont à l'étage, dans le même bâtiment. Euh, on, on a vraiment l'entièreté euh, de nos collaborateurs qui sont là à La Rochelle, plus un bureau parisien. Celle-ci, on pourra le résumer en trois outils euh, indispensables euh, pour euh, pour gérer votre société, on va commencer par l'outil CRM, c'est celui qu'on va qu'on va développer ensemble euh, pour faire pour gérer votre prospection, euh, pour alimenter votre fiche prospect, votre fiche client, euh, aller jusqu'à euh, créer un devis par exemple. On a un deuxième outil qui vient dans la continuité, qui va être l'outil de facturation, qui va vous permettre de transformer un devis en facture, qui va vous permettre de, de facturer vos clients et d'envoyer tout ça en comptabilité. Euh, avec des, des, des fonctionnalités comme par exemple la récurrence de facturation euh, qui peuvent vous permettre de, de laisser en toute autonomie un abonnement euh, chez vos clients courir. Si vous avez besoin de facturer par exemple euh, une fois par mois pendant 24 mois, eh vous avez la possibilité de créer cette récurrence sans forcément avoir une action euh, humaine derrière. Donc un, un grand gain de temps. Et le dernier outil, euh, chez celle-ci qui est l'outil comptabilité euh, où là on fera un webinar vraiment précis par rapport à celui-ci il y a plein euh, de fonctionnalités dans cet outil, le tout premier qui me vient en tête c'est celui du rapprochement bancaire qui vous permet d'avoir vos comptes bancaires directement dans celle-ci, donc ça c'est assez génial ça fait gagner un temps fou, ça vous permet d'avoir euh, sur votre onglet celle-ci euh, la possibilité d'accéder à tous vos comptes bancaires. Donc il suffit de les connecter à celle ci et vous pouvez voir vos débits, vos crédits, vous pouvez les rapprocher à des documents de vente, des documents d'achat. Voilà, C'est assez génial, c'est assez pointu et ça fait gagner beaucoup de temps. Je passe assez rapidement sur ces trois outils. Donc euh, l'entièreté la, la, des, des, des outils, celles-ci, euh, qui ont chacun des fonctionnalités bien précises. Et nous, on va euh, parler CRM aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on va faire un tout petit point sur qu'est-ce qu'est un CRM, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que la définition d'un CRM, quelles sont les fonctionnalités indispensables. Donc là, on va vraiment parler de fonctionnalités euh, dont, dont vous avez vraiment besoin, qui vont vous aider tous les jours. Euh, quels sont les bénéfices d'un CRM pour vos commerciaux Ça, c'est une question importante. Euh, quand vous choisissez un CRM, quand vous mettez un CRM en place dans votre société, il faut que vos commerciaux l'utilisent. C'est la base. Donc, on va voir euh, comment, comment euh, leur montrer les bénéfices avant même qu'ils l'utilisent. Et quels sont les indicateurs clés euh, pour en assurer le succès Donc, euh, comment on va récupérer euh, de la data dans celle-ci euh, pour voir comment fonctionne le CRM et comment on peut l'ajuster Comment on peut ajuster, par exemple, un tunnel de vente euh, pour qu'il soit de plus en plus efficace je commence par le premier point que je pense tout le monde connaît euh, aujourd'hui, qui est la, cette définition euh, du CRM. Euh, cet acronyme, il est anglais. Euh, il y en a un également pour la partie française. On est sur du GRC, la gestion de la relation client. Euh, C'est assez simple. C'est un concept qui centralise l'information. On se dit qu'à un moment, euh, toute l'information qu'on a euh, en avant-vente va bah, nous permettre de vendre euh, en après-vente, va bah, nous permettre de qualifier, de surqualifier euh, ce client pour mieux lui vendre, pour lui vendre euh, ce dont il a besoin et pour mieux communiquer auprès de lui. Donc ça, c'est vraiment le rôle euh, de ce CRM, cette GRC. On attaque le vif du sujet, donc le CRM. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un CRM ben, Dans celle-ci, c'est la possibilité de gérer sa prospection. Euh, pour gérer sa prospection, eh ben on, on fonctionne avec un tunnel de vente. Aujourd'hui, tout le monde connaît euh, le tunnel de vente. Vous en avez tous un propre à votre activité. Donc la base dans celle-ci, ça va être de se dire que euh, bah, je vais me poser sur une feuille blanche avec mes équipes commerciales. Je vais leur demander comment ils vendent aujourd'hui mon produit, mon service, euh, quelles sont les étapes de vente. Et ces étapes de vente, je vais pouvoir euh, les créer dans celle-ci. Donc, Comme là, vous pouvez le voir à l'écran, on a un tunnel euh, sous forme de colonnes euh, qui ont des noms différents. Et dans ces colonnes, j'ai des opportunités. Donc, C'est ce rectangle que vous voyez blanc, c'est une opportunité d'affaires. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement dans celle-ci. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc là, ce que vous voyez, c'est une interface de test euh, qu'on utilise, nous, pour Celsius Academy. Donc, c'est des données fictives, bien sûr. Ce que vous avez là, c'est le tableau de bord celle-ci avec la gestion des cartes. En fait, vous pouvez faire apparaître ce qui vous intéresse euh, sur votre tableau de bord. Et ensuite, nous, on parle d'opportunités. Donc, on va aller voir tout simplement la vue de pipeline. Pipeline, hein, la traduction, c'est vraiment le tunnel de vente. Donc, je peux en avoir plusieurs, bien sûr. Donc, à vous de voir si vous souhaitez que, pourquoi pas, chacun de vos commerciaux euh, ait son propre tunnel de vente parce qu'il a sa propre technique de vente ou alors parce qu'ils ont tous à vendre un produit ou un service différent. Donc, ils le vendent forcément de façon différente. Ou si vous voulez, euh, uniformiser et avoir... Nous, par exemple, on aime bien chez celle-ci, uniformiser. Ça veut dire qu'on se dit, aujourd'hui, on vend un produit qui est celle-ci. Eh nos commerciaux, ils peuvent fonctionner avec les mêmes étapes, tous. Et ça nous donne un super euh, visuel sur ce qui va arriver. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai des étapes. Donc, on peut avoir des étapes qui vont être euh, prise de contact, euh, ne répond pas, euh, prise de rendez-vous. Euh, ici, on voit par exemple contact téléphonique, envoi du devis, négociation. Vous pouvez ici le paramétrer et mettre les étapes que vous voulez. Donc, on peut aller jusqu'à pourquoi pas un devis signé ou une affaire conclue. Et on pourrait même envisager derrière des étapes qui seraient des étapes, pourquoi pas, de satisfaction et qui seraient à euh, 30 jours après l'affaire conclue avec un mail qui partirait pour demander comment ils ont vécu leur achat de votre produit, de votre service, et par exemple, s'ils vont peut-être vous recommander à des amis. Donc ça, c'est vraiment pour le tunnel de vente. Donc on a vraiment dans ce tunnel de vente, ici, des étapes que je peux paramétrer, et je viens y mettre ici des opportunités d'affaires qui sont liées à un client, à un prospect. Ici, j'ai une opportunité d'affaires qui est liée, pourquoi pas, à un prospect, une fois qu'il est devenu client, bah peut-être qu'il va de nouveau racheter chez moi. Donc, on a une opportunité d'affaires qu'on va, euh, qu va rattacher maintenant plus à un prospect, mais à un client. Mais c'est toujours une opportunité que je vais faire vivre dans un tunnel de vente. Et encore une fois, je peux en avoir autant que je veux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on est sur une fiche client. Bien évidemment, euh, on parle de CRM, donc on parle d'informations, rassemblés à un même endroit. Donc évidemment, quand je suis sur une fiche client, j'ai l'information des opportunités euh, en cours, ou finies, ou gagnées, ou perdues. Euh, C'est vraiment crucial euh, d'avoir ces informations. Donc si par exemple ici, sur la fiche client, euh, maison et compagnie, je vais sur opportunités, ici j'aurai la liste de toutes les opportunités qui sont en cours. Avec bien sûr, les commentaires liés. Là, j'ai des commentaires qui sont liés à la fiche client, et pourquoi pas aux opportunités. Je ne rentre pas trop dans le détail de la fiche client, ça sort un peu du, du cadre de ce webinar, mais bien évidemment, la fonctionnalité CRM est rattachée euh, à cette fiche client. La fiche client, c'est le cœur de celle-ci, c'est là où vous allez chercher l'information, vous tapez n'importe lequel de vos clients et vous avez toutes les informations condensées à cet endroit. Peu importe les échanges, peu importe qui a eu les échanges euh, avec ce client, que ce soit moi ou mes collaborateurs, euh, de façon instantanée euh, sur, sur la solution celle-ci, vous avez l'information qui remonte. Donc c'est crucial, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Un petit peu en aparté. Je reviens sur ma présentation. Donc, comme je vous le disais, on peut configurer les étapes de son tunnel de vente en fonction de votre business. C'est ce que je vous disais. La feuille blanche, vous vous posez avec vos commerciaux euh, quelles sont les étapes de vente aujourd'hui. Euh, je peux les retranscrire telles quelles. Je peux commencer déjà à les améliorer. Je vais pouvoir identifier euh, les points forts, les points faibles. Je pourrais, pourquoi pas, avoir un un super vendeur dans mon équipe et euh, pouvoir reprendre sa méthode, sa méthodologie de vente et l'appliquer à tous mes autres vendeurs. Ça, c'est vous qui allez faire votre un petit peu votre tambouille, votre cuisine interne. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir à un moment créer des étapes. Nous, par défaut chez celle-ci, on va vous en donner qui ne sont pas forcément adaptées à votre business. On veut vous laisser libre euh, dans la création de ces étapes. Euh, faire évoluer facilement vos opportunités d'affaires d'une étape à une autre étape quand on dit faire évoluer facilement, ça veut dire que à partir du moment où j'ai appelé, euh, j'ai eu un rendez-vous téléphonique, euh, j'ai mon prospect en face qui me dit « Ok Anthony, on part ensemble, envoyez-moi un devis que je puisse comprendre un petit peu votre offre. Euh, quand je vais vouloir prendre cette opportunité et la mettre dans l'étape devis envoyé, je vais juste faire un glisser-déposer. » Donc c'est un vrai gain de temps, euh, je clique, je la déplace, je laisse mon petit commentaire, comme ça tout le monde est informé de, de l'état de cette opportunité, de l'état d'avancement, et je l'ai passé d'une étape à une autre étape. De façon extrêmement simple. Euh, identifier rapidement celles qui sont à recontacter. Ça, c'est une évidence. C'est pour moi le premier atout d'un CRM c'est de prioriser vos actions. Et donc, prioriser vos actions, ça veut dire que le matin, moi, j'arrive sur mon euh, tunnel de vente, mon pipeline de vente, et je sais exactement ce qui est dans devis envoyés depuis, euh, par exemple, trois jours, cinq jours ou dix jours. Et euh, j'ai des étapes qui vont me dire OK, là, ça fait cinq jours que j'ai envoyé le devis, je n'ai pas eu de retour. et ben, ma, ma première action euh, en ce mardi matin, ça va être de prendre tous ceux qui n'ont pas répondu, et de leur faire une relance. Voilà, je vous ai envoyé un devis il y a cinq jours, euh, qu'est-ce qu'il en est Vous allez voir, ce, cette méthodologie, euh, cette façon de travailler avec un CRM, euh, vous donne zéro déchet. Ça veut dire que jamais vous ne passerez à côté d'une opportunité. Euh, vous n'allez pas oublier une relance, vous n'allez pas oublier un devis qui est resté comme ça dans le vide sans réponse. Euh, ce tunnel de vente vous donne une visibilité à vous euh, et à vos responsables de ce qui est en cours. Donc, vous ne pourrez plus passer à côté. On continue sur les fonctionnalités indispensables. On va parler de scoring euh, et de tracking. Donc là, deux notions très importantes aussi chez celle-ci. On va vous scorer euh, vos leads. Donc ça paraît peut-être un peu, un peu abstrait pour vous. Vous allez voir, c'est très concret en fait. Ça veut dire qu'à un moment, on va être capable de vous dire comment votre prospect il est venu jusqu'à vous. Euh, est-ce que vous avez fait de la prospection téléphonique ou est-ce qu'il est passé sur votre site internet Vous avez un super site internet euh, qui est très attrayant. Euh, vous avez un, un prospect qui est venu une fois sur votre site internet, il est venu une deuxième fois, il a été sur la page des tarifs, il est revenu sur la page des offres, et la troisième fois où il vient, il s'inscrit sur votre petit widget de contact et il note ses coordonnées, euh, Anthony Moret, euh, son adresse mail, euh, ce dont vous avez en fait paramétré les informations qui sont intéressantes pour vous. À partir du moment où j'ai cliqué sur « Envoi », ça a créé une opportunité dans votre CRM, celle-ci, de façon totalement autonome, et votre commercial est alerté. Attention, en ce, en ce mardi matin, vous avez une opportunité qui a été créée depuis votre site Internet par un, un potentiel prospect qui s'appelle Anthony. À partir de là, moi, j'ai donné du score à mes pages. Ça veut dire que euh, je vais être capable de dire que, que telle personne est passée sur mon site deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, et qu'il a été voir telle ou telle page. Et à ce moment-là, ça va faire augmenter le score. On pourrait dire que, par exemple, un prospect qui est passé sur votre, euh, sur votre page des offres euh, prend 20 points d'un coup, euh, et une fois qu'il est passé sur votre page des tarifs, il prend 40 points. Euh, ça vous donne un score au moment où l'opportunité est créée. Et ça, c'est assez génial, parce qu'encore une fois, on va prioriser vos actions. On va dire, « Ok, euh, j'ai euh, 30 personnes qui ont rempli mon formulaire dans le week-end, euh, on est lundi matin, 30 personnes, moi ça me prend 4 heures à les appeler, pourquoi pas euh, Lesquels j'appelle en premier eh ben, Je peux peut-être appeler ceux qui sont les plus chauds. Ça veut dire que ceux qui ont le score le plus élevé. Donc, c'est encore un moyen de pouvoir prioriser vos actions. Et vous allez voir, c'est quand même assez puissant parce que selon la source, donc la source, elle est dé définie dans votre opportunité. La source, c'est le site Internet, c'est le widget de démo que vous avez sur votre front, c'est, je sais pas, une pub Facebook par exemple. Vous allez pouvoir à un moment aussi dire, OK, nos clients, ils arrivent d'où c'est quoi la source la plus efficace chez nous Est-ce qu'on continue à faire des pubs Facebook Ou est-ce qu'on arrête complètement Est-ce qu'on va euh, mettre plus sur le site Internet parce que c'est le site Internet qui nous rapporte le plus Et ça, vous pourrez facilement l'identifier grâce à ce scoring et avec les sources. Ensuite, je passe euh, sur le tracking. Donc, pour cette partie tracking, là, c'est vraiment lié à votre CRM, celle-ci directement. Euh, par exemple, vous avez une étape qui est en voie de devis à ce moment-là, nous, celle ci on va traquer les documents que vous envoyez. Ça veut dire qu'on va vous donner une visibilité sur qui a ouvert le devis, quand, combien de temps et combien de fois. Donc ça, c'est crucial. Ça veut dire que vous avez une équipe commerciale à qui vous pouvez dire, non, mais attendez, on est, vous envoyez un devis, vous savez si votre client l'a lu, vous savez combien de fois il l'a lu, et pour pourquoi pas une relance, vous pouvez même relancer au moment où il le lit. vous, vous recevez une alerte. Votre commercial reçoit une alerte, euh, Anthony est en train de regarder le devis que vous lui avez envoyé il y a trois jours, à ce moment-là, pourquoi pas prendre son téléphone et appeler et dire, bonjour Anthony, euh, je vois que vous êtes sur le devis en ce moment, ou alors est-ce que vous avez pris connaissance du devis, vous le savez, vous avez l'alerte, mais c'est une vraie super porte d'entrée euh, pour, pour relancer. Donc ça, c'est le la partie tracking qui est euh, inclus dans notre CRM et qui vous permet ce tracking de documents. On continue sur les fonctionnalités indispensables, on passe sur les automations. Donc là, euh, encore une fois, une fonctionnalité qui va vous faire gagner un temps fou euh, et qui va pouvoir uniformiser euh, votre communication vers vos prospects ou vers vos clients. Euh, je m'explique, tout à l'heure, je vous ai montré un tunnel de vente avec des étapes. Euh, ce que j'ai gardé un petit peu dans ma manche, c'est cette partie scénario d'email. Dans chacune des étapes de tous les pipelines que vous allez créer chez celle-ci, vous pourrez créer un scénario d'email qui va partir de façon totalement autonome. Imaginons, je suis toujours sur le scénario où j'ai rempli mon formulaire sur votre site Internet euh, un dimanche soir, parce que c'est le moment où, où je, je fais les achats pour ma société. À partir de là, il y a une, une opportunité qui s'est créée. Vous, vous avez défini que ça arrive dans un, un pipeline qui s'appelle site Internet, et dans la première étape qui est à, à rappeler. Vous n'allez pas l'appeler le dimanche soir, vous n'allez pas me rappeler automatiquement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est créer un scénario d'email avec un premier mail qui part dès que l'opportunité a été créée et qui dit « Bonjour Anthony, merci d'avoir rempli le formulaire de contact, on revient vers vous le plus vite possible. » Moi, je sais que mon formulaire il n'est pas tombé dans les limbes d'Internet, je sais que vous l'avez récupéré, euh, je vois que vous êtes hyper réactif, c'est un email qui va être personnalisé, qui va reprendre pourquoi pas mon prénom, mon nom, que vous allez pouvoir avoir avec une signature d'une personne. Donc je, je, je me rends compte que je n'ai pas un robot en face de moi. Enfin, C'est vraiment de l'email personnalisé. Le but, c'est de se dire que la personne en face va, va penser que c'est vous qui avez pris du temps pour lui envoyer un email. Et ça, c'est possible de le mettre en place sur tout un scénario. Je vous remontre très rapidement celle-ci. Je vais repartir sur mes opportunités. Donc, on, va aller voir. on va aller voir le tunnel de vente avec du pipeline. Je suis retourné sur le même tunnel de vente que tout à l'heure. Je peux voir ici que je peux ajouter une automation de mail. J'ai la possibilité ici d'en enlever, d'en ajouter. Je peux choisir à quel moment ils vont partir. Le premier mail, c'est très bien qu'ils partent au premier jour. Euh, imaginons qu'on soit dans une étape, par exemple, de relance de devis. On ne va pas le relancer dès qu'on l'a passé dans l'étape. Donc, On peut peut-être le relancer quatre jours après avec euh, un email que, vo que vous aurez créé et qui sera identique pour tout le monde. Encore mieux, votre service marketing aura créé euh, avec un email qui dira euh, « Je vous ai adressé un mail il y a trois jours euh, avec la proposition commerciale euh, par rapport à vos besoins. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir Sachez que je suis totalement disponible euh, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me recontacter. » Et ça, on peut créer un scénario avec plusieurs mails, plusieurs expéditeurs différents si on a envie. On fait ce qu'on veut. On veut vraiment vous laisser libre sur cette partie-là. Donc, ça demande un petit peu de travail, parce qu'il faut quand même avoir une cohérence dans cette communication. Mais à partir du moment où vous l'avez mis en place, vous savez que tout le monde va communiquer de la même façon. Et imaginez le temps gagné pour un service commercial qui n'a pas à taper un mail à chaque fois qu'il doit faire une relance, à chaque fois qu'il doit déplacer une opportunité dans une nouvelle étape. C'est vraiment un gain de temps énorme. Donc, on sait que sur un service commercial, un gain de temps égale égal à un gain d'argent. Donc, ça, c'est une évidence. Je reviens sur ma présentation. Euh, je suis passé. et okay, on est bon. On va basculer sur les bénéfices d'un CRM pour vos commerciaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où vous voulez mettre un CRM en place, euh, dans votre société, euh, pour de l'avant-vente, pour faire de la prospection, il faut avoir une équipe commerciale euh, qui est conquis. C'est une évidence, il faut que ça fonctionne comme ça. Donc, ou vous avez déjà des personnes en face de vous qui ont travaillé avec un CRM et qui connaissent les bénéfices de ce CRM, ou il va falloir que vous, vous puissiez les mettre en avant. Euh, on les a listés, ces, ces bénéfices. Un suivi rigoureux de vos opportunités d'affaires. Ça, ça veut dire que, autant pour vous qui êtes chef d'entreprise ou... Euh, ou euh, vos commerciaux, euh, les bénéfices sont évidents. Les opportunités, quand on, quand on doit traiter une opportunité, on la laisse plus de côté, on ne l'oublie plus. Euh, les mails, ils sont euh, ramenés directement dans la fiche client, vous êtes en copie, euh, si demain vous êtes absent pour x ou y raison, vous êtes malade, euh, peu importe, vous êtes en retard le matin au travail, vos collègues vont pouvoir récupérer ce que vous avez fait et faire un suivi. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour vous euh, qui voulez signer un maximum de nouveaux clients ça fait partie de votre travail, c'est 99% de votre travail en tant que, que commercial. Euh, et pour votre euh, responsable direct, euh, direct, qui votre manager, peu importe, votre directeur commercial, c'est crucial. Donc ça, euh, plus d'opportunités qui restent de côté, plus de, de prospects qu'on a oubliés, euh, plus de prospects qui rentrent vers vous en disant bah, « j'attendais une réponse de votre part, j'attendais un devis de votre part, j'attendais une relance, peu importe, là, on peut plus passer à côté. » Pour moi, le point le plus important, la priorisation des actions. Quelquefois, c'est compliqué euh, quand on est commercial de, de savoir ce qu'on doit faire en premier. Euh, on a une masse de prospects à contacter, on a une masse de devis à relancer et on a quelquefois du mal à savoir euh, par, par quel bout le prendre, tout simplement. Mais là, la priorisation, grâce au scoring, grâce au tunnel de vente, ça va être une évidence pour vous le matin. Euh, vous saurez exactement ce que vous devez faire et dans quel ordre. Donc ça, c'est assez génial. Euh, le temps gagné par rapport aux outils que je viens de vous présenter. Euh, les emails d'automation euh, le tunnel de vente euh, tout ça, ça va vous faire gagner un temps juste assez hallucinant euh, on peut même aller plus loin, on a la possibilité de créer des devis, des modèles de devis ça veut dire que moi je suis commercial euh, au moment où je dois envoyer le devis, je ne vais pas taper tout un devis je vais chercher un modèle préexistant. Euh, je vais changer deux lignes si j'ai envie de changer quelque chose je vais peut-être changer les, euh, le, le moyen de paiement, pourquoi pas je vais peut-être envoyer une signature électronique à telle ou telle personne mais en tout cas ça va me prendre quelques secondes maximum deux minutes pour créer un devis et l'envoyer. Donc euh, voilà, je vous laisse imaginer le temps gagné pour vos équipes commerciales. C'est ce qu'on a avec la réduction du process de vente, et on finit par du reporting, euh, qui là, on va avoir deux visibilités sur le reporting, on a un reporting pour les commerciaux, où ils sauront exactement où ils en sont, euh, ce qu'ils ont gagné dans le mois, ce qu'ils ont gagné le mois dernier, euh, ce qu'ils ont en cours. Si on a une étape, par exemple, chaud qui va signer avant la fin du mois, un commercial va être capable de, de visualiser où il va finir à la fin du mois et le reporting euh, côté plus managérial euh, qui va vous permettre de savoir dans la globalité de vos commerciaux euh, par exemple si vous avez un, un pipeline unique pour tous vos commerciaux bah, vous saurez précisément si vous avez une étape qui s'appelle signature euh, avant euh, la fin du mois vous saurez précisément où vous allez atterrir donc c'est euh, une visibilité qui est hyper importante nous chez celle-ci évidemment on utilise notre CRM celle-ci euh, c'est quelque chose qui est très important pour euh, pour notre VP-Sales. Il l'utilise tous les jours. Euh, il nous en parle régulièrement. C'est vraiment un point crucial pour lui. Il sait où il va atterrir à la fin du mois. Les indicateurs euh, d'activité euh, sur, sur le CRM. Euh, C'est deux points importants. Euh, je les ai mis en, en fin de presse euh, pour, pour pour vous faire comprendre en fait cette importance, on a un rapport d'activité et un rapport de prospection. Euh, on a séparé les deux, tout simplement, parce qu'un rapport d'activité va être lié euh, aux tâches et aux rendez-vous euh, dans, dans, euh, dans votre agenda. Donc, en fait, vous allez pouvoir savoir où euh, les personnes qui utilisent ces CRM, par exemple vos commerciaux euh, en avant-vente, où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Euh, est-ce que c'est sur des tâches de relance Il y a assez peu de chances. Est-ce que c'est sur des rendez-vous Est-ce que les rendez-vous durent une heure, une heure et demie, deux heures, cinq heures Vous allez pouvoir vraiment, comme ça, avoir une notion de, de temps passé, euh, vous saurez le temps passé par votre votre, best, votre meilleur vendeur, euh, comment il détermine, comment il délimite en fait sa journée et son temps passé. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut développer et mettre en place sur les autres. Euh, imaginons qu'on ait un, un commercial qui euh, fait des super ventes et il met une heure et demie à chaque fois sur ses rendez-vous. Euh, on a un autre commercial qui passe trois heures sur ses rendez-vous, on peut le voir facilement dans le rapport d'activité, et on se rend compte qu'il vend beaucoup moins. Euh, Peut-être qu'il y a un ajustement à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour voir où est-ce qu'on passe du temps. Euh, est-ce que c'est intéressant de passer son temps comme ça ou est-ce qu'on va pouvoir ajuster Ça, c'est vraiment une clé un peu managériale pour voir comment, comment ajuster tout ça. Et un rapport de prospection. Ça, c'est vraiment pour du chiffre, euh, pour de la data, pour se dire, OK, euh, bah, par exemple, euh, mon collègue Arthur, il a euh, 40 opportunités. On lui a donné 40 opportunités. Euh, il en a euh, euh, 30 qui sont en attente. Il en a 10 de gagnées. Euh, dans celles qui sont en attente, il en a... Euh, je ne sais pas moi, une quinzaine avec des devis pour tel montant, c'est de la donnée que vous allez pouvoir récupérer directement dans celle-ci. Donc encore une fois, c'est important pour le commercial, il va pouvoir voir son rapport à lui, voir exactement où il en est, voir exactement ce qui lui reste un petit peu sous le pied pour la fin du mois pour aller chercher ses objectifs, par exemple. Et vous, vous allez pouvoir voir l'efficacité de vos commerciaux et vous allez pouvoir, à ce moment-là, peut-être ajuster, encore une fois, pour les aider. Je suis passé sur euh, la totalité des onglets. Je vérifie si j'ai bien tout abordé. Je pense que c'est bon. On est. Pile dans les temps, euh, ce que je me propose, c'est de répondre à quelques questions, si vous avez des questions. Donc, euh, c'est assez dense, c'est pour ça que j'ai été euh, plutôt vite. Sachez que ce webinaire, bien sûr, vous pouvez le récupérer et le revoir à tout moment. Euh, le lien sera disponible Donc, directement sur la plateforme de webinaire. Vous pouvez le revoir, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir la présentation aussi, si vous le voulez, la presse. Euh, voilà, dites-le moi. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à ce que je viens de vous présenter Alors, Accéder aux questions. Alors, j'ai une question de Xavier par rapport, euh, par rapport au lien euh, pour un client qui cliquerait sur le site internet. Oui, alors je ne sais pas si euh, Xavier, tu étais là dès le début du webinar, en fait, on l'a évoqué. Euh, on va récupérer directement l'information au moment où. Euh, où ton prospect va remplir le, le, le widget, le formulaire de ton site, à ce moment-là, nous, on va aller récupérer les informations de où il a été cliqué. Ça veut dire que je vais être capable de monter un score en disant que ton, ton prospect a cliqué, par exemple, trois fois sur la page tarif. Ça donne une indication de, de la, du degré, en fait, de, de, de ton prospect. On va pouvoir se dire, OK, déjà, il connaît nos tarifs, il a été sur la page des produits, il connaît nos produits, il a été trois fois sur la page du produit numéro un. Donc, a priori, c'est plutôt celui-là qui l'intéresse. Ça nous donne vraiment une direction. Alors, est-ce que, euh, est que je peux montrer comment créer un tunnel de vente sur celle-ci Alors, c'est extrêmement simple, je peux le montrer en quelques clics. On a la possibilité, en fait, dans les réglages. Bon, je vous montre. Donc, je le fais rapidement, mais on a euh, une foire aux questions et une académie qui peut vraiment euh, qui vous aide par rapport hein, pour cette création. Je vais dans les modules celle-ci. Je vais chercher le module Opportunité. Et je vais pouvoir tout simplement ici... Créer un nouveau pipeline. Et quand je l'ajoute, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ça me demande quel, euh, le nom de mon tunnel de vente, évidemment, et les étapes à ajouter. J'en mets autant que je veux. Ici, je vais leur donner des noms. Je vais même leur donner une probabilité. Donc, en fait, ça, la probabilité, c'est euh, quand on est sur un euh, prise de contact, on a une probabilité qui est pourquoi pas à zéro, quand on est sur l'envoi d'un devis, on pourrait avoir une probabilité de signature, euh, c'est ça cette probabilité, euh, qui serait pourquoi pas à 50%. Donc voilà. Euh, après, à vous de créer le tunnel de vente qui ressemble à votre activité, euh, au produit, aux clients que vous avez en face. Comme je vous le disais, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Euh, vous pouvez jouer un peu avec, en créer des différents pour voir quelles sont les étapes les plus utilisées. Euh, vous pourriez, pourquoi pas, en créer un seul et obliger tout le monde à travailler de la même façon et faire au bout d'un euh, mois un premier bilan en disant « Ok, est-ce que ces étapes vous conviennent Est-ce que vous avez besoin d'étapes différentes ?» euh, Nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On, on a créé un tunnel de vente qui nous a paru le plus intéressant euh, pour, pour nos commerciaux. Et à un moment, on était preneurs de leur retour en disant « Ok, non, vous avez besoin d'une étape en plus ?» d'accord C'est une étape, pourquoi pas, d'attente de, euh, de décision euh, en plus de ce qu'on avait déjà créé. Ben, on peut très facilement l'ajouter. Voilà, encore une fois, on a euh, la fac chez celle-ci qui est vraiment euh, hyper performante et l'académie qui vous permet, on a fait des vidéos, euh, on travaille encore dessus pour vous en donner un maximum, qui vous permettent en fait d'avoir pas à pas cette construction. Comment je vais créer mon premier tunnel de vente, comment je vais créer mon opportunité, euh, comment je vais la faire vivre. Enfin, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Alors ensuite, je vais encore reprendre une petite question. Combien de temps pour la prise en main du CRM sur une activité spécifique euh, Aujourd'hui, si euh, vous avez suivi ou une démonstration ou quelques vidéos de l'académie euh, chez celle-ci, vous pouvez euh, techniquement le prendre en main le CRM de façon très simple. Comme je vous l'ai montré, créer un, un, un créer votre premier tunnel de vente, c'est vraiment très simple. Vous allez importer dans celle-ci vos clients, vos prospects. Comme ça, vous avez déjà de la masse euh, à travailler. Euh, ensuite, pour définir votre propre tunnel de vente, euh, moi je dirais que c'est assez assez court, je pense qu'en deux mois vous avez déjà défini un tunnel de vente qui va, être, euh, qui va correspondre à votre business vous allez en faire un premier euh, avec plein d'enthousiasme qui va sûrement être assez faux, ça veut dire que vous allez avoir peut-être beaucoup trop euh, d'étapes. Euh, nous je sais que par exemple on avait au, au tout début, donc il y a des années en arrière, quand on a créé nos étapes de vente pour vendre celle-ci, euh, on avait créé trop d'étapes ou alors on avait laissé libre cours à nos commerciaux d'avoir chacun leur propre tunnel de vente. Donc ça, c'est souvent, euh, moi je le déconseille, parce que euh, il vaut mieux avoir un, un, un tunnel qui est plus court, avec des étapes vraiment utilisées, euh, ça vous donne de, de vrais chiffres par étape, euh, pour utiliser la data de celle-ci, c'est beaucoup plus efficace, et puis un tunnel identique pour tout le monde, peut-être un tunnel différent par rapport aux produits que vous vendez, mais identique pour tous vos vendeurs, euh, ça vous donne une visibilité aussi de, de pouvoir comparer entre vendeurs. Donc euh, moi je pense qu'aujourd'hui en deux mois euh, en autonomie, on va dire en, en autonomie euh, approximative, parce que vous allez quand même aller sur la fac et sur, euh, sur celle-ci académie, vous pouvez vous en sortir. Si vous voulez aller plus vite, on a aussi des formations, l'équipe de Mathieu euh, qui peut vous former, qui prend en charge votre cahier, euh, qui dit voilà aujourd'hui voilà, voilà ce qu'on vend, voilà comment on le vend, on veut euh, le rendre, euh, euh, on veut créer tout ça dans celle-ci. Euh, et en changeant un petit peu notre méthodologie pour pouvoir être plus efficace. Et on a vraiment toute une équipe qui est dédiée et qui peut vous aider pour aller beaucoup plus vite, pour être efficace quasiment le premier jour. Donc ça peut être fait aussi. Euh, je vois que j'ai encore pas mal de questions. Euh, on va reprendre ces questions, je vais les, euh, je vais les donner à notre service euh, de relations clients et à notre service commercial euh, pour, pour qu'on puisse y répondre. Sachez qu'on a également un chat, Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre front, euh, on en est assez fiers parce que c'est super efficace. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement à notre équipe support qui est avec nous à La Rochelle et qui vous répondra euh, très rapidement et de façon extrêmement efficace. Euh, je vous renverrai également encore une fois vers la fac et vers celle-ci Academy pour répondre à un maximum de vos questions. Euh, le replay sera disponible euh, directement sur l'interface. On vous contacte de toute façon très rapidement parce qu'on va également refaire rapidement un autre webinaire. Et puis moi, je suis preneur de tous vos retours par rapport à ce webinar, donc des questions, des demandes d'évolution, des webinars spécifiques que vous avez envie de voir par rapport à celle-ci. Est-ce que vous voulez qu'on rentre plus dans le vif du sujet et je vous montre vraiment comment utiliser celle-ci uniquement sur la solution Voilà, Dites-moi un petit peu ce que vous attendez de nous et puis on reviendra vers vous avec plaisir. Encore une fois, merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt.